Bonjour, c'est Hélène À la maison, il y a 7 chats, une chienne et un pigeon. Voici l'histoire de mon chat Julien. Julien, je l'ai rencontré la première fois en quittant mon travail. Il était dans un conteneur poubelle espérant trouver un petit peu de nourriture. Pour survivre, je rentre chez moi sans lui. Mais j'y ai pensé toute la soirée. Je me suis dit que si demain matin je le revois, je ne peux pas le laisser dépérir dans la rue et ruiner sa santé. Donc je vais trouver une solution pour lui, vu que les autres ne le font pas. Le lendemain matin, je le vois attendant juste devant la porte de mon travail. Des personnes passent, mais font comme s'il n'existait pas. J'arrive à son niveau, puis me regarde intensément. Je lui parle lui disant que j'allais le mettre en sécurité. Je l'emmène à la maison, je lui donne à boire et à manger. Il a dévoré sa gamelle. Je l'ai séparé des autres chats et je suis retournée travailler. J'étais à l'heure parce que j'avais prévu le coup. Le midi, il va bien, je lui ai redonné à manger, des croquettes et tout. Le soir, je l'emmène chez le vétérinaire. Bien sûr, il n'est pas tatoué, pucé, mais il est en assez bonne santé. Je contacte les associations pour animaux, les vétérinaires, je passe une petite annonce sur internet, mais personne ne réclame le chat. Forcément abandonné. Et encore un abandon de plus. Qu'est-ce que certaines personnes peuvent être vraiment cruelles, c'est pas possible. Quelques temps après, comme tous mes chats, je le fais castrer et tatouer. Le jour de son opération, il doit être à jeun. Donc la veille au soir, je retire toutes les croquettes mises à disposition des chats. Je vois qu'il a ouvert le placard à croquettes. Il a déchiré le sac de croquettes et il avait la tête dedans en train de manger des croquettes. La faim, il en voulait plus. La rue où il faut se débrouiller pour survivre, ça laisse des traces. Il est calme, il est indépendant. La patience, il connaît, mais c'est pas trop son truc. Il est très déterminé. Les autres chats l'ont bien accepté. Car il les laisse tranquilles. Il a un petit penchant pour la petite Lulu, il aime bien la regarder. Un jour ma mère vient me voir avec son chien Mickey, un petit caniche. Et mon chat Goldie a une trouille bleue des chiens, sauf de Cali bien évidemment. Il commence alors à souffler, à faire le gros dos. Julien il entend ça, il arrive en trombe et il attaque le caniche de ma mère. Le pauvre Mickey, il aime les chats, il ne se défendait pas, mais Julien il a été assez violent. Le pauvre Mickey, il comprenait pas ce qui lui arrivait. Lui qui a été toujours super avec les chats, il s'est pris des coups de griffe. Mais rien de bien méchant, heureusement. Julian protégeait Goldie. Il est très protecteur avec sa petite tribu. C'est ainsi que Julian, il fait partie de ma famille. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, c'est gratuit. De laisser un commentaire, un petit pouce, ça fait plaisir, ça encourage la chaîne. Mes chats et moi, nous t'en remercions. Sur ce, je te dis à bientôt dans une autre vidéo et bisous